L'importance de la préparation mentale pour devenir un champion, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui avec Alexandra Rekia, quintuple championne du monde de karaté. Alors pourquoi cette vidéo Déjà c'est parce que je sais que des fois quand on est sportif, bah, il y a des moments où on peut s'entraîner, on est à fond, tactiquement ça va, techniquement ça va, physiquement ça va, mais on ne sait pas pourquoi le jour de la compétition, bah, le système nerveux il bloque tout simplement. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela, bah du coup, qui suis-je Pierre-David, le fondateur de l'Académie de notre performance. J'accompagne des sportifs à être sereins et confiants en compétition le, le jour des compétitions en éliminant la peur d'échouer. Alors déjà, avant d'aller plus loin, si tu veux louper aucune des vidéos, bah simplement, je t'invite à t'abonner juste en dessous sur la page, euh, sur euh, la petite cloche ici juste en bas. Donc aujourd'hui, on va faire l'entretien avec Alexandra Réka. Bonjour Alexandra. Bonjour Pierre. Donc Alexandra, euh, la préparation mentale euh, dans les sportifs pour devenir un champion déjà, toi, euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté Est-ce que tu as eu besoin de préparation mentale euh, Et où tu mets la place du mental dans la compétition Alors, euh, c'est vrai que pendant toute ma carrière, euh, je n'ai pas, pas fait appel à la préparation mentale parce que ce n'était pas une pratique qui était très démocratisée. Euh, on a eu euh, l'équipe de France a fait appel à un sophrologue en 2012 euh, c'était intéressant mais ils n'ont pas renouvelé l'expérience et personnellement j'ai eu de très très grosses difficultés euh, fin d'année 2019, début d'année 2020 et euh, plusieurs échecs répétitifs euh, m'ont vraiment fait prendre conscience qu'il fallait que je trouve une solution et euh, la préparation mentale classique ne m'aidait pas euh, j'avais même vu une psychologue du sport et on ne trouvait pas la solution pour me débloquer et, et j'étais extrêmement frustrée parce qu'à l'entraînement euh, j'étais très très performante et une fois arrivée sur la compétition je me sentais littéralement morte de trouille et, et j'avais ce blocage là qui faisait que sur le tatami j'étais l'ombre de moi-même je n'étais pas du tout lucide sur la situation et le combat m'échappait très rapidement donc après trois ou quatre échecs successifs euh, j'ai fait le choix d'écouter la webconférence euh, ta webconférence du coup de l'académie de la haute performance et à l'issue du rendez-vous qu'on a eu de trois quarts d'heure j'ai décidé de signer avec l'académie de la haute performance. Donc alors on va, on va mettre le lien de la, la webconférence dans le, euh, dans les commentaires tu peux la retrouver dans les commentaires. Et justement, Alexandra, moi des fois, euh, alors je ne vais pas dire ce mot sinon on va me juger, mais des fois dans les publicités qu'on peut voir, on va dire ah, « Mais la préparation mentale, entraîne-toi plus, il n'y en a pas besoin. Euh, C'est pour les faibles la préparation mentale, etc. etc. » Et là pourtant, on peut voir que toi, une championne qui a réussi jusqu'ici euh, en karaté, eh bien, bah, finalement, tu arrives à la préparation mentale. Donc, euh, est-ce que la préparation mentale est faite pour les faibles uniquement non non non je suis, pas, je suis pas tout à fait je suis pas du tout d'accord même avec euh, ces propos là c'est souvent des gens très simplistes et qui bah, n'ont pas du tout euh, je dirais même pas qu'ils ont pas de problème dans leur vie parce qu'en fait j'en sais rien mais euh, en tout cas tant mieux pour eux s'ils arrivent à, à performer comme ils le veulent sans préparation mentale mais moi c'est vrai qu'après cinq titres de champion du monde il y a un jour où j'en ai eu besoin parce que finalement toutes les solutions que j'avais précédemment il n'y a rien qui marchait donc euh, aujourd'hui je ne considère pas avoir fait preuve de faiblesse, au contraire je pense que j'ai su prendre du recul et que j'ai su euh, me remettre en question et c'est là, là toute la difficulté d'un champion c'est de se remettre en question donc euh, bah, je me suis remise en question et j'ai décidé de faire appel à quelqu'un de formé et de compétent pour m'aider et aujourd'hui euh, j'en suis plus que ravie puisque même dans ma vie au quotidien euh, ça m'a libéré de nombreux poids Ok, et c'est justement ce que tu disais dans la précédente vidéo Si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à aller voir la vidéo sur les secrets pour devenir un champion Et justement cette capacité à se remettre en question Et bah là, la préparation mentale, déjà, hein, te... qu'est-ce que ça t'a apporté Alors, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses euh, Ça m'a aidé à être beaucoup plus tolérante vis-à-vis -vis des autres euh, à ne pas vouloir imposer euh, ma façon de penser aux gens à accepter la leur euh, et, et surtout sur, sur le plan vraiment sportif ça m'a libérée de mes peurs ça m'a libérée de mes peurs et du coup j'arrive sur le tatami beaucoup plus légère concentrée sur mon objectif je ne me projette pas sur l'avenir je suis vraiment concentrée à l'instant T et ça me permet d'avoir euh, un seuil de concentration euh, qui est assez incroyable et, et d'être très performante Ok. Et bah justement, j'ai envie de, de, euh, de rebondir sur le fait que tu dis euh, que as, voilà, tu, tu, tu euh, es plus tolérante avec les autres. Déjà, un, est-ce que tu pensais que la préparation mentale allait euh, sur à jouer sur ce, ce niveau bah, personnel Et deux, en quoi finalement être plus tolérante avec les autres, moins imposer ton point de vue, ça t'aide sur le tatami à plus performer, à être plus libre Alors, je pensais pas du tout que la préparation mentale, ça allait influer sur ma vie. Euh, en dehors du sport euh, je connaissais quelques méthodes très classiques comme tout ce qui est visualisation outils les ancrages les choses comme ça mais je ne pensais pas que suivre cette, ce programme là allait influer toute ma vie et vraiment même mes, mes parents mon fiancé ils ont tous vu cette différence là chez moi et ils ont trouvé que j'avais changé en bien selon eux en tout cas et, euh, et c'est vrai que j'ai oublié ta deuxième question <rire> en quoi ça t'a ça apporté le fait d'être oui. moins cherché à imposer ton point de vue d'être plus tolérante avec les autres, ça t'a aidé sur le tatami oui, en quoi ça m'a aidé sur le tatami ben, en fait euh, du coup je focalise 100% de mon énergie sur moi et mon objectif et je ne mets plus d'importance, enfin c'est pas que je le mets plus mais en tout cas j'arrive à ne plus mettre d'importance sur des choses euh, qui avant m'auraient vraiment chagriné et qui ne me concernent pas vraiment et qui n'ont rien à voir à mon objectif donc en fait toute mon énergie est tournée vers mon objectif et je ne m'éparpille plus à droite à gauche avec des sujets de société ou, euh, ou euh, des situations un peu litigieuses avec des gens dans la rue ou des choses comme ça en fait, je n'ai pas de temps à perdre avec ça mon énergie elle doit être tournée vers mon objectif et c'est le cas et, et du coup, ça, ça me permet de rebondir sur euh, bah, tu disais tout à l'heure que tu avais fait un peu de sophrologie en karaté aussi de la psychologie et alors tout ça c'est déjà top et ça amène une progression mais... Quelle est la différence entre ce que tu as tenté auparavant et de, bah, de bosser avec moi sur notamment la, la, la dépolarisation du programme High Perform Academy Quelle est la différence que... entre tout ça et... Bah, et... La différence, c'est que euh, j'ai vraiment euh, libéré mes peurs. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de, de l'échec. Okay. Euh, et cette différence-là, elle est quand même énorme et fondamentale. Et avec les outils précédents, je n'avais pas réussi à, à prendre conscience que... Euh, que, bah, peu importe ce qu'il arrive ça va être chouette ma vie elle va être chouette et je fais tout pour donc euh, donc voilà et j'avais vraiment cette peur là qui me mais même des fois un dimanche sur mon canapé hop crise de panique je vais pas y arriver ça pas être possible et ça me bousillait toute ma journée et là aujourd'hui bah non je j'ai la foi déjà que vraiment je vais y arriver parce que tout est tout est en place et tout tout, tout se dirige bien, mais en plus de ça, je sais que si je n'y arrive pas, c'est pas grave parce que euh, j'aurais fait tout ce qui est en mon possible et j'aurais rien à regretter. J'aurais juste à être fière de moi, tout ce que de tout ce que j'ai mis en place, et je sais que ça, ça, ça sera toujours utile pour la suite de ma vie et dans ma carrière professionnelle également. Donc, euh, il n'y a que du bonus en fait. Ok, bon, bah, c'est top, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça Donc euh, voilà. Donc là, aujourd'hui, la, la préparation mentale, si on peut euh, résumer ce que ça va t'apporter C'est euh, être plus tolérante avec les autres Et en premier lieu, on pourrait dire Mais attends, en quoi être plus tolérante avec les autres Moi, j'ai juste envie de performer, ça me servir à quoi bah, C'est que tu te coupes finalement du bruit Et de euh, des choses futiles pour te concentrer uniquement sur ta mission Et deux, du coup, de, ça revient sur la, la deuxième chose Ça t'a apporté le fait d'être vraiment présente euh, en compétition C'est ça Tout à fait Bon. Ouais, d'être plus légère en fait et juste concentrée en fait quand on met toute son énergie vers un même objectif et qu'on ne s'éparpille pas bah, tout paraît plus simple et euh, tout paraît plus facile mais c'est incroyable, vraiment bon, bah, c'est top euh, à entendre et en effet, alors si toi aussi qui regarde cette vidéo euh, bah, tu as envie d'en savoir plus sur euh, bah, en gros le secret qu'est la dépolarisation de l'académie de la haute performance bah, je t'invite à, à prendre un rendez-vous dans le descriptif, tu as un rendez-vous tu vas arriver sur un lien, tu prends en rendez-vous, tu seras avec une personne de mon équipe euh, qui a fait le programme et qui pourra bah, te, euh, te guider tout simplement pour voir si le programme est fait pour toi et si on peut t'aider à arriver et tout déchirer en compétition, à être inarrêtable euh, et en sport et dans la vie de tous les jours. En attendant, du coup, un, merci Alexandra pour euh, ce partage, c'est vraiment top. Euh, et deux, bah, pense tout simplement, si tu as aimé cette vidéo, si ça peut apporter à d'autres personnes, peut-être d'autres sportifs qui… Euh, bah, sont dans le mal-être entre guillemets et ont du mal à passer à l'action bah, de leur partager cette vidéo et voir qu'il y a aussi des champions qui viennent faire de la préparation mentale et ce n'est pas pour ça qu'ils sont faibles au contraire, c'est une capacité à se remettre en question et à se libérer des poids superflus. donc je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo merci Alexandra